Il y a au l'année 2019. qui c'est officiel. Uh, oh, not going dari yang kali satu terus nanti saya Mettez-vous à toute place Mettez-vous à le même niveau, à la même batterie, à la fin. 1er janvier 1804, 1er janvier 2023, 219 ans depuis que notre acte d'indépendance a été présenté et signé par nos valeureux héros. Haïti colonisée brise les chaînes de l'esclavage et devient modèle de liberté et d'union. À l'exemple de nos ancêtres, autour de la devise « L'Union fait la force », nous devons maintenir la lutte afin de trouver les solutions à nos problèmes. Pour cette année 2023, le thème retenu par le ministère de la Culture et de la Communication est « Année du patrimoine haïtien ». Et de moi pour pour nous dans la présentation que j'ai fait dans le calendrier de commémoration pour l'année 2023, parole ministre Kiltia. L Année patrimoine haïtienne, c'est une façon pour rappeler tout haïtien à la ronde Bader, quelle que soit la croyance politique, la nécessité qui gagne pour faire une belle tête ensemble, parce que demain, nous tous, nous connaissons une clôte. Événement, ça y doit continuer à inspirer tout Haïtien, tout Haïtien pour y transformer et puis mettre Haïti sous chemin de développement. Fin de citation. 2023, mort le 220e anniversaire de l'ensemble d'événements fondateurs de notre histoire et de notre vie nationale. La mort de Toussaint l'ouverture, la création du drapeau, le congrès de Quint-Gérard, le congrès de l'Arcaïe la bataille de Vertières. Nous allons également commémorer durant l'année 2023 le centenaire de personnalités ou d'institutions ayant marqué la vie et l'avenir d'Haïti. En ce 1er janvier 2023, nous sommes rassemblés pour célébrer le jour de l'indépendance d'Haïti. La journée a débuté au Mupana par une offrande florale en mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et les héros de l'indépendance. Et la célébration va continuer. Nous aurons un spectacle culturel. Il y aura, aussi bien sûr, le temps fort du message du Premier ministre. Et puis, une parade avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, la PNH et les Forces armées d'Haïti. Et puis, nous commençons. Nous avons invité deux femmes, deux artistes qui braguent pour performer mais déjà théâtre national lui-même déjà prend position le paraît et n'a invité donc, théâtre national qui déjà prend son podium là n'a pas d'équipe journaliste, s'il vous plaît si nous ta fond ouvert pour nous permettre nos vivre prestation ça avec théâtre national oh, oh, oh, oh. Gardez-nous côté où il est là où est ouais, toute sa blanche ça nous civile J'ai pour Dieu tu sois à genoux. Écoutez la liberté quand vous dans notre Sécurité, choléra et mal cité, bâti avec eux avant l'heure. Ma pensée la famille, qui n'est pas capable, dans l'occasion de ça, de avec eux. Ça fait nous mal en pile. Mais ça va nous tout détermination pou pour changer ça. tout le monde qui est tombé dans mauvaises conditions. Ma s'il vous plaît, faites un petit moment de silence. Dans mémoire En la mémoire.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 naissent et doivent vivre libres et égaux en droit. Nous autres Haïtiens avons raison d'être fiers de l'UTOP de 1804. Nous, en avons, nous avons raison d'en parler continuellement. Mais chaque mi-janvier doit aussi être pour nous une occasion de nous interroger systématiquement sur l'utilisation que nous avons faite de cet héritage à nous léguer par nos valeureux ancêtres. Chaque haïtienne, chaque haïtien doit se demander aujourd'hui si nos ancêtres pouvaient nous regarder les yeux dans les yeux, aujourd'hui. pourraient ils être eux aussi fiers de nous M'a quitté chaque monde répondre peut-être pas eux.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 C'est sur vos épaules que repose la lutte de responsabilité de faire briller à nouveau aux yeux du monde l'étoile de notre chère Haïti. Moi, déjà, attendez donc dire que je ne chance pour faire ça au café. Moi, qu'on connais bien un pilon dans nous qui découragez avec la situation périlienne. Qui ki paraît qui ki avenir, y'a pas bon ici. Mais qu'on ait un pile dans nous qui veut l'écraser, ont quitté ça, pour y'a le chance l'autre côté. Jeudi 1er janvier, c'est un jour pour nous penser et agir de l'autre manière. Yon un pays, yon nation, c'est d'abord le monde qui fait ça. Je vais répéter ça un jeune gens, pour nous changer ça, c'est si nous faisons, ça nous doit faire pour changer ça qu'a Nous ne pouvons pas bailler les gains, nous ne pouvons pas bailler les gains. Oui, nous sommes capables de changer la situation maloupe du pays. Nous pouvons, vous pouvez devenir des gouverneurs de la Rosée. Nous pouvons, vous pouvez devenir les maîtres de votre dessein et de la destinée de votre pays. Certains vous diront, Aksa paya a traversé là, le monde n'a rêvé, j'ai Oui, je rêve les gros yeux grands ouverts. Si les pères fondateurs de la nation n'avaient pas eu un rêve plus grand qu'eux,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 Il pour ça changer, et pour ça changer tout de suite. Peu haïtien, m'a dit encore, l'ouvri genou, prends conscience. Police noire, malgré un pile d'efforts li fait, et un pile victoire li remporté, l'immunité n'a moyen Libre, pou le dégaffé plus. Peu païsien, m'a dit encore, l'ouvre genou. Comprends ça, m'a dit nous La police a fait un plus fort, Il a remporté un plus victoire. S'il a plus dans le mer, il a fait plus. Peu païsien, m'a dit encore, l'ouvre genou. Et prends conscience, la mer a commencé à prendre j'arrête. Fé, mais il faut bien servir avec elle pour le capable de peuple plus de service main en main avec la police. Je demande à la population d'accompagner la police et désolidariser les de bandits. Je répète une fois encore, le nous demande à la communauté internationale. Là, la e police nous ont, ils ont pour nous capables de reprendre le contrôle de tout le territoire noir. police police nous ont, bonjour formation. Ils ont fait face carré à grandiot. Bah nous et vend nous équipement. Ce n'est pas une coopération nous mandée. Ce n'est pas une intervention militaire nous voulons dans le pays d'Haïti. Nous voulons pour tout Haïtien circuler libre et libre sur route Matissan. Sous route can, sur route frais, sur route neuf, sur route Labou, sur route gantier, l'air voulait. Ce n'est pas un groupe politique, nous allons venir renforcer. Nous voulons faire ça. Bagay la fête, nous l'autre gens. Et permettre les amis qui viennent aider nous à aller forcer quitter nous capable de continuer à faire de job là, sans problème. J'ai parlé tantôt de foi, mais aussi d'espérance, parce que j'ai bon, bon espoir que nous allons enfin voir le bout du tunnel. Au cours de l'année de la belle amour humaine,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 Nous faisons un conseil des ministres pour valider le document de compromis national. Et nous voyons dans le journal officiel pour publication. Nous adopter tout, arrêté constaté création au Conseil de la tradition. Et qu'à publier tout dans le journal officiel, j'en de prévoir nos trois personnalités sectorielles qui choisissent. Dans ce même là, nous installer installer officiellement. Et nous avons travailler main dans la main à gouvernement. Nous avons tout pour nous dire plus devant. Pour nous former organes de contrôle là. Et nous avons pensé à tout le monde qui voulait. L'autre va venir nous joindre nous non route. Nous avons déplace place pour nous dans la machine Mais. Et là, continuer à chercher ça qui a marcher. En cette année 2023, nous devons apprendre à nous faire confiance les uns les autres. Et je vous demande de me prendre au mot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 élu librement par le peuple haïtien, nous pour folie pouvoir. Nous pour folie pouvoir. Quand nous disons que l'année 2023 sera celle de la mise en branle du processus électoral, cela implique, bien entendu, la création d'un environnement sûr et stable indispensable pour leur réalisation.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 Ces seuls gens pour empêcher les citoyens à voter et que les qui sont élus qu gagne plus de légitimité et ne pas contestation. Je réitère devant vous mon engagement à ce qu'aucun camp ne soit favorisé. C'est ensemble d'apprécier a tout ce qui en place sans force côté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 ses fait production nationale sur fait création d'emploi élise nan long mais pas que de nous plus longtemps mais mais pas fini sans pas remercier quelque monde à quelques institution ni tout sans pas dire nous ça souhaiter nous tous année ça Je voyer en rouge beaucoup de chapeau par tout mon gouvernement ça qui accepté dans une période si difficile, embarqué dans la de à Il a te en pile risque. Tu te avec en pile stress, en pile pression, souvent sans moyen. Il y subi, qui subi gros attaques contre la vie, contre la vie, contre bien, vie, Sacrifice nous, pas pour nous Nous venons pour nous joindre résultat. Parce que, prête, nous quoi Nous pourrez parce que nous plus loin des ce de pays. Nous avons un gros coup de chapeau pour tous les collaborateurs nous, yon, dans tous les niveaux de l'administration publique. Je pense en particulier avec tout les membres de la force sécurité nous, qui ont pris un risque. Tous les jours, pour protéger nous et empêcher les de faire la dernière. Je ne suis pas capable de prier les et les qui sont engagés dans la politique et qui subit en pile dans le dernier temps. Ils ont menacé, ils yo, yo, yo battu oppression, pression, ils ont caillou, ils ont même touché. Je ne dis pas découragé, prends courage. Parce que le pays a besoin de monde qui est conviction, monde qui paraît pour bataille, pour lit. je voulais remercier aussi à Tissio, qui était performé aujourd'hui. Hein, merci, en peine. Mes remerciements vont aussi à nos amis de la communauté internationale, qui tout au long de cette année nous ont accompagnés. Un mot spécial pour le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a relayé avec célérité et vigueur notre requête d'un appui robuste à la police nationale. Pour la secrétaire générale adjointe, Mme Amina Mohamed, qui n'a pas raté une occasion pour sensibiliser les pays qui le peuvent sur l'urgence à venir en aide à notre pays, dans le respect de l'approche que nous avions choisi. Pour l'équipe de la BINU, qui a contribué efficacement en toute discrétion à la concrétisation du compromis national. Et enfin, à tous les pays qui ont coopéré avec nous pour que nous tenions la route. Je formule pour cette année nouvelle le vœu que nos écules étudiants, que nos écoliers et nos enseignants puissent reprendre le chemin de l'école et de l'université dès le 3 janvier en vue de rattraper autant que faire se peut les jours de classe manqués depuis la rentrée. Puissent-ils le faire de la paix et de la sérénité qui convient pour se préparer à prendre la relève et pour se former? En vue de se mettre au service de l'Haïti de demain, je souhaite à toutes les familles qui, depuis plusieurs mois, quittent la CAIO à cause de l'insécurité, je souhaite en pile que l'année dernière, la CAIO. J'ai une pensée spéciale pour celles et ceux qui ne sont pas libres de leur déplacement et qui n'auront pas l'occasion de passer les fêtes de leur famille. Des souhaits de courage et de prospérité à toutes les femmes et à tous les hommes d'affaires des secteurs formels et informels qui ont connu ces derniers mois des situations difficiles et qui, malgré tout, n'ont pas abandonné. Je veux dire à ceux qui ont dû fermer leurs portes sous la pression insupportable des gangs armés, que nous travaillons pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Ces vœux vont aussi à tous les contribuables qui ont pris la résolution de payer régulièrement leurs redevances fiscales et douanières, à tous nos agriculteurs et aux madame Sarah qui, malgré les difficultés et les contraintes, continuent à approvisionner nos marchés à nos compatriotes dans les départements que les sécurités privent encore du carburant au prix normal fixé. Puisse l'année 2023 ramener la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité. À tous nos compatriotes de la diaspora, qui veulent contribuer davantage au développement de leur région d'origine et qui en sont empêchés par ce climat délétère qui n'a pas trop duré, à ceux qui, malgré la difficulté, sont revenus dès qu'il a eu une petite éclaircie, je souhaite que l'angoisse qui les étreint, chaque fois que de mauvaises nouvelles leur parviennent, qu'elles s'estompent et qu'ils puissent revenir comme on leur semble dans leur pays, puisse l'an de grâce 2023, en 129e de notre indépendance, année dédiée au patrimoine, voir les Haïtiennes et les Haïtiennes d'ici et d'ailleurs se réconcilier se donner la main en toute confiance, en vue de bâtir ensemble les bases sur lesquelles nos jeunes viendront construire l'Haïti de l'avenir. Que Dieu bénisse notre cher Haïti et lui donne des raisons d'être à nouveau fier. Merci. à tout le monde. Et puis, année 2003, c'est année patrimoine national. Ministère de la Communication,